Bonjour à tous, bienvenue à Lorient, je vous présente Lydia de Java Box, bonjour Lydia Bonjour Jerry Alors il paraît que tu as une nouvelle mission pour moi aujourd'hui Tout à fait Jerry. je vais te proposer d'aller rejoindre Bertrand pour okay. découvrir le métier de carrossier peintre wow. dans la concession automobile Volkswagen à Lorient Eh bien écoute, mission acceptée, moi j'ai jamais fait ce job Eh bien écoute, tu vas pouvoir le découvrir, Avec Bertrand t'attend, voici tes chaussures de sécurité Merci Et puis je te souhaite une bonne mission et surtout, je compte sur toi Merci Lydia Salut Bertrand Bonjour Diri Bon ben, tu vas suis... bien, ouais très bien toi aussi Ouais impeccable. Je suis ravi de découvrir ton environnement de travail. Ben, bienvenue chez Vazagen Lorient. Merci. Donc tu vas découvrir notre métier. Je Allez. te laisse ta tenue. Ça j'ai l'habitude. Et alors ça va être quoi mes, mes amplitudes horaires, mes... mes jours de travail ben, Donc tu vas travailler du lundi au vendredi. Ok. Tu ne travailles pas le samedi. C'est cool. Et tu vas travailler donc de 8h30, midi, okay. 14h, 17h30. D'accord. bon oh, Je suis un peu en retard là. Hein. Ouais, ben, c'est <rire> pour ça, tu vas vite t'équiper, tu vas mettre tes chaussures de sécurité, tu vas <rire> me suivre et puis on va faire découvrir ton environnement. Voilà, Jerry. Super, c'est ton atelier alors C'est l'atelier. Ok, donc, et alors euh, mon job il va consister en quoi bah, donc tu vas travailler de la carrosserie et de la peinture. Bon, ici Bertrand, donc c'est ma feuille de route. C'est ta tâche de travail, donc c'est ton ordre de réparation, c'est ce que tu dois faire. Okay. Et en même temps, donc tu vois ton planning qui avance pour permettre de savoir ton, tes tâches de travail à respecter. Bon, mais alors moi, tu sais, j'y connais rien. Ouais. Quel profil tu recherches dans ton alors, garage Alors, nous, ce qu'on recherche, nous, c'est plus ouais. des profils expérimentés. Qui, qui ont quand même 3-4 ans d'expérience de manière à pouvoir aussi avoir une équipe homogène, puisqu'on a aussi des jeunes, des, des personnes qui ont une grosse expérience aussi ici. Et c'est pour avoir quelqu'un qui puisse s'intégrer rapidement avec notre équipe, parce que le but, c'est d'avoir un esprit d'équipe. Et là, c'est un coup de portière. Là. Oui, c'est un petit coup de portière. Donc, Donc là, ça, tu fais comment tu remets une petite ventouse et à partir de là, tu le tires à ah, tu tiens. Voilà. Okay. et après derrière, avec une petite spatule, tu es aussi tu, finis, tu finalises un petit peu le travail. C'est quoi les trois qualités qu'il me faut pour bosser ici Les trois qualités, c'est bah, déjà d'être rigoureux et soigneux, okay. avoir cet esprit d'équipe, parce qu'en fait, tu dois vraiment donner à chaque fois une tâche de travail à ton collègue, par exemple pour la peinture. Il faut que tu aies bien préparé ta carrosserie parce que ça permet d'échanger entre vous. Okay. Et le troisième, bah, c'est tout simplement de pouvoir aimer ce que tu fais, pour avoir, un bon rendu travail, pour avoir un beau rendu sur ton travail parce que c'est quand même malgré tout la carrosserie reste un travail de on va dire un peu artistique puisque c'est un rendu qu'on doit donner comme à la conformité d'un véhicule neuf. Et si je ne suis que carrossier ou que peintre, oui. tu en as aussi Oui bien sûr, okay. Au cas okay. de moi, tu feras juste la partie carrosserie, tu feras bien attention que toute ta partie soit bien faite pour le livrer ensuite à ton collègue peintre donc c'est pour ça que tu dois vraiment bien pouvoir t'entendre avoir cet esprit d'équipe. Okay. Bon là j'ai pris la grêle Bertrand non Tout à fait. Là, en fait, tu quoi? vois, comme tu peux voir, c'est un exemple de capot qui est endommagé. Ouais. Donc, en fait, on, comme tu peux voir, on a toutes les phases de réparation et de peinture pour que tout simplement, ta pièce soit d'origine comme avant. Jusqu'au vernis. Voilà, jusqu'au vernis. OK. Comme un éventail de diplômes. Tout à fait. Non? Donc là, tu peux avoir, du, donc, en général, ton BEP Bac Pro en carrosserie et peinture. Qui permet de faire cette tâche de travail sans problème. Tu as des lampes à bronzer dans ton atelier Non, ce ne sont pas des lampes à bronzer, c'est des lampes pour sécher en fait les parties que tu as préparées. D'accord. Donc euh, tu t'endors pas. <rire> bon ça fait un peu boîte de nuit quand même. Oui, mais euh, tu travailles. C'est quoi le plus de ton atelier par rapport à un autre bah, Comme tu peux voir, tu es dans un environnement où il y a du chauffage, un bon de bonnes conditions propre. avec un atelier propre, voilà. Ouais. Et en fonction de ça, tu travailles sur des véhicules qui sont premium. Donc ouais, c'est sympa, pas, mais c'est quand même pas mal. Et en même temps, tu as tout l'outillage qui est donné par le constructeur et les assurances, ce que ça te permet tout simplement de travailler de, de bonnes conditions donc avec des choses qui sont très précises avec des nomenclatures qui sont données par notre informatique avec des notices d'utilisation de de, qui sont à suivre avec nos ordinateurs. Bon Bertrand, merci beaucoup pour la découverte du job merci beaucoup Jerry d'être bon, venu maintenant je vais m'y mettre ouais, je pense il faut que tu me mettes tout de suite hein. non, <rire> merde, j'étais bon, bon, ai... parti. <rire> j'ai tout pété si ouais, vous, vous avez l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Bertrand c'est avec plaisir qu'on vous accueille bon, bienvenue bonjour. à tous, nombreux et nombreuses et quant à moi, j'irai tester un autre job pour vous